Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech en compagnie de Mélanie Méné, de Maman fait un gâteau pour Kenwood. Alors on va préparer une recette. Tu m'as donné une idée, une pâte à choux inratable oui. au cooking chef. Parce tout que tu m'as dit que c'était compliqué. Voilà, la pâte c'est quelque chose qui est très compliqué à réaliser, mais ça va être beaucoup plus facile avec le cooking chef. C'est un robot multifonction, robot pâtissier, pétrisseur, multifonction, chauffant. Et c'est le fait qu'il soit chauffant, en fait, que, oui. qui est particulier là-dedans. Voilà, c'est ça. C'est normalement, quand on fait une pâte à choux, on prend sa casserole et on fait chauffer sa préparation. Ici, on va tout faire dans le robot, de A à Z. Donc c'est inratable tu vas nous expliquer tous tes trucs et astuces voilà. et montrer effectivement comment un cooking chef peut rendre la vie un petit peu plus facile. Tout à fait. Et également, à fait. cette recette-ci se trouve dans ton bouquin, je crois. Il faut quand même le euh, dire. Oui, et sur le blog. Et sur le blog. Donc, suivez-la, suivez-nous. On a plein de trucs à suivre. Donc, vous avez plein de, de recettes à partager à vous amuser. C'est parti en cuisine On y va. Go Alors, première chose, Thomas. Donc, on va mettre l'eau, le beurre. L'eau, le beurre. Il est déjà... Oui, tiens, tu peux prendre une cuillère. Voilà, ben Voilà. C'est important de préciser, il fait super chaud aujourd'hui. Est-ce que c'est important de, comment, de contrôler la température C'est compliqué de faire une pâte à choux s'il fait très chaud ou... euh, Non, pas... ça ne change rien. Ça change rien Non, ça ne change rien. Une pincée de sucre et une pincée de sel. Voilà. Et maintenant, on va utiliser la fonction chauffante. Donc, on va le mettre à 105 degrés. Donc, on appuie bien pour valider. Et on va laisser chauffer pendant 3 minutes. Le bol va devenir chaud, donc c'est pas à manipuler, donc vous avez des maniques ici, c'est pas à manipuler directement mais c'est tout à fait supportable mais voilà, il faut quand même surveiller, c'est extrêmement rapide. Donc là simplement, ça va fondre. Ça va fondre, c'est comme si on le mettait dans une casserole. Ça fait quoi de faire ça en fait, de faire bouillir le beurre Ça risque pas de le faire... Euh... Non, il faut, hein, il faut au fait que le beurre soit dissous, alors on aurait pu, comme il fait très chaud, tu vois, moins de, on aurait mis deux minutes, c'était suffisant. C'est jusqu'ici. Euh, il, il risque pas, est... pas de brûler Non, non, non, il y a de l'eau dedans. Alors voilà, regarde Thomas, le beurre est fondu. Oui. Okay. Mais non, on va mettre le batteur souple. Je monte juste ceci. C'est l'accessoire vapeur, ça. en fait. Si ah. tu ne le mets pas, ça ne fonctionne pas. Ça hein. ne ça fonctionne pas. pas. C'est veux... pour simplement éviter que la vapeur vienne euh, monter dans le moteur, en fait. C'est bien cela Oui, hein. tout à fait. Ok, d'accord. Alors, on met le batteur souple. Tu viens mettre en une fois la farine. Voilà. Et donc là... On le met en route à la vitesse minimum et on va le mettre à 75 degrés oui, pendant, pendant deux dehors. minutes. Ce petit bruit, c'est normal. C'est hein. normal. Il y a une raison à ça euh, C'est du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients et que les ingrédients sont un petit peu secs. Une fois que ça se mélange bien, regarde, on entend beaucoup moins. Ah oui. Donc, maintenant, Donc là, on... ça devient vraiment une pâte littéralement. Donc oui. euh, on rappelle eau, euh, pincée de sel, pincée de sucre, farine et du beurre, excuse-moi. Voilà mettre un tout petit peu plus vite. Et donc là, on dessèche la pâte. Si tu avais dû le faire euh, dans, euh, dans une casserole, tu, vas, tu mélanges non-stop. Tu stop. ne fouettes pas, tu mélanges à Voilà, là. tu mélanges non-stop. Ici, c'est euh, le robot qui le fait. Donc tu as toujours les mains libres et tu peux faire autre chose. Donc c'est vraiment, comme tu, tu me le dis régulièrement, c'est vraiment deux bras en plus dans la cuisine. Voilà, voilà, tout à fait. Tu peux très bien faire autre chose pendant que le robot fait ta pâte à choux. Ça, c'est important à savoir aussi, c'est que des, des, chefs, des chefs comme Mélanie, utilise des robots. Vous savez qu'on a toujours l'image du chef qui fait tout à la main, etc. Mais il y a certainement des chefs qui utilisent des fonctions, euh, comment Pour des multifonctions, robots pour préparer, pour couper tous les, tous les concombres, etc. Et également des préparations pâtissières. Pourquoi le faire à la main si on peut le faire tout simplement en robot donc voilà. voilà Thomas, donc on a notre pâte qui est desséchée, tu oui. vois. Okay. Maintenant, on va la fouetter pour la faire refroidir. Donc tu vois, on est toujours dans notre euh, bol, on n'a rien pris, On n'a rien tout. bougé. Voilà. Tu, tu enlèves la fonction chauffante maintenant, si tu, si tu la fouettes. Hein. Oui, c'est ça. Donc maintenant, on va euh, donc, mettre la fonction chauffante sur off. On confirme. Et maintenant, on va fouetter. Alors, regarde, tu vois, le fouet ne va pas plus vite. Il oui, effectivement. Voilà, tout simplement parce qu'on est à plus de 65 degrés. Donc, le bol est encore chaud. Et donc, c'est la sécurité pour éviter d'avoir des projections et de se brûler. Donc, pour euh, désactiver, cette, désactiver sécurité. cette sécurité, on appuie trois secondes sur le bouton rouge. Dès qu'on entend le tut, c'est bon. C'est parti. Le fouet va aller plus fort. Pendant combien de temps tu fais ça alors il faut qu'elle soit euh, froide, moi généralement je laisse plus ou moins euh, deux minutes. Il faut juste bien suivre les instructions avec les temps bien indiqués sur le blog et puis vous pouvez faire votre pâte à choux. C'est quoi la difficulté d'une pâte à choux, véritablement Quand on en fait une à la main, quelqu'un oui. veut essayer de le faire à la main, il ne se rend pas encore compte de la facilité d'un cooking chef, et il veut la faire à la main. C'est quoi la difficulté principale Alors, il y a euh, plusieurs en fait, euh, choses importantes pour réaliser une belle pâte à choux. Donc, première chose, il faut la dessécher correctement. Ici, on n'a plus ce souci, puisque moi je vous dis, 3 minutes à 75 degrés, ça voilà, ça fonctionne, vous ne devez pas euh, savoir, tiens, est-ce qu'elle a assez desséché ou pas. Et la deuxième chose qui est un petit peu plus difficile, c'est les œufs. c'est d'introduire les œufs parce qu'il faut, en fait, on n'a pas une quantité exacte, en fonction si l'œuf est plus gros ou si vous avez un plus petit, ben, on peut avoir deux œufs, parfois on met trois œufs. et donc ça, c'est surtout au niveau texture que ça va il se cas, Il y a quand même de l'instinct dedans. Oui, donc il y a Ça, un ça, ça nous de aide dans toutes, les, dans toutes les fonctions compliquées, sinon tu devrais mettre un bol et mélanger, et manger, c'est quand même de l'instinct, du feeling euh... Oui, pour euh, la pâte, il ne faut pas avoir une pâte qui soit trop liquide ni trop ferme. Donc c'est ça que c'est un tout petit peu compliqué, c'est okay. ce niveau-là. Mais voilà, le, ici, en tout cas, ça élimine pas mal de choses assez compliquées puisqu'on a le robot qui travaille. Alors Thomas, je te propose de casser les œufs pendant que ça refroidit, le mélange refroidit. Donc tu vas casser les trois voilà. œufs dans ton bol et oui. tu vas les battre en omelette. Ok, ça part Voilà, donc on les bat en omelette. Oui, tu les bats en omelette. Et alors, on va rajouter donc progressivement les œufs et donc on va mettre la moitié de la moitié de la moitié. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre la moitié de ce qu'il y a dans le bol. On laisse bien mélanger, on laisse la préparation prendre. Une fois que la pâte est homogène, on rajoute la moitié de ce qui reste dans le bol et ainsi de suite. Si, si tu mets tout, ça rate automatiquement. Oui. Elle, elle va être, elle va être, elle va être pleine, trop, liquide, trop liquide. Et, et alors après, le risque va... euh, quand la pâte est trop liquide, c'est que vos choux ne gonflent pas. Donc là, tu mets la moitié de ce que tu as. Ça va Plus ou moins, hein, c'est euh, de façon très approximative. Euh... Vas-y, vas-y. <rire> t'as peur, hein, t'as la pression. Ah bon. hein voilà, on mélange bien. On peut y aller plus fort, on peut aller progressivement. Voilà, regarde, l'œuf a là, été a complètement voilà, bu par là, là. la pâte. Donc voilà. maintenant, tu peux rajouter la moitié de ce qui te reste. Et on va y aller comme ça, progressivement. Tu peux encore rajouter la moitié. La la moitié. moitié. Si vous avez peur des éclaboussures. Oui, on peut mettre, je je mettre ce genre, mettre ceci, protection. voilà, et on introduit les œufs par ici à ce moment-là. Tu peux encore mettre la moitié de ce que tu as. Voilà. Le mouvement planétaire est super important ici, hein. donc il tourne oui. sur son axe, oui. et il tourne lui-même à 360 degrés, donc il vient vraiment chercher tout, et oui, ça. il aère la pâte, en fait. Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'on est bon. Regardez. Alors, maintenant, il faut regarder. Oui, elle a l'air vraiment bien. Oui. Alors, il y a trois critères pour savoir si la pâte à choux est prête. Donc, ça, c'est vraiment euh, des petites astuces que je vous donne. Donc, ici, je vous montre. Voilà, on a sa pâte à choux. Donc, les trois critères pour savoir si ta pâte à choux est prête, c'est que tu as la crête de coque, oui. qui est euh, la méthode professionnelle. Et puis, il y a deux autres critères. Il y a la vague et la rivière. Okay. Donc ça te laisse... La crête ah. de coque, c'est sur le fouet Non, non c'est tout sur avec la spatule. Okay. Donc, tu n'es pas obligé de faire les trois critères. Avec un des trois, c'est suffisant. Mais moi, je vais te montrer les trois, trois critères. Comme ça, tu as une idée. Donc, la crête de coque... Tu trempes ta spatule et tu as un essais, une espèce de crête de coque, un V, ce que tu veux. Donc ça, ça veut dire qu'on a une bonne pâte. Si on n'a pas de crête de coque et que ça coule, c'est peut-être que la pâte est trop liquide. Donc à ce moment-là, on doit la redessécher ou c'est raté C'est foutu. C'est foutu. foutu. <rire> on recommence. <rire> Deuxième chose, tu as la vague. Donc tu prends ta pâte, tu l'étires et tu as des petites vagues qui se forment. Hey. Troisième chose, c'est la rivière. Alors... La rivière, tu plantes ton doigt et la pâte doit se rétracter et la rivière doit se refermer. On a les trois critères, oui. donc on est bon Thomas. Ok. Au préalable, tu as chauffé ton four Oui, donc j'ai chauffé mon four à 210 degrés en chaleur tournante. Okay. C'est important pour les choux qu'on soit en chaleur tournante. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude comme toi de remplir une poche à douille comme ça, il y a un truc pour faciliter la vie, pour remplir une poche à douille Ou toi, il faut apprendre cette technique-là Non, alors, tu peux... Euh, donc, si tu as un bol mesureur, tu sais, un grand récipient, un long, un long oui. tu mets ta poche dessus et tu viens la remplir et puis tu reprends. Tu reprends. On bien sa poche. Donc ici, maintenant, on va faire des chouquettes. Donc, on va faire des petits choux. Ça gonfle assez bien la cuisson. Ça prend une fois et demie son volume. Donc, on laisse de la place entre les choux. C'est -ce. ça. Petit truc et astuce pour éviter que ta feuille ne bouge. On met de la pâte en dessous. Voilà. Alors, tu vois, pour les petites tutes... On va prendre une, un bol d'eau avec une cuillère et on vient légèrement les aplatir. Ça va permettre bah, d'avoir un chou qui sera bien développé et bien rond. Parce que sinon, ça va rester à la cuisson. Voilà. Donc, je vais te montrer. Alors, tu prends une cuillère et avec le dos de ta cuillère, tu viens juste aplatir. aplatir. Parce que ça, ça va rester à la cuisson, sinon. Non, il ne faut pas trop... Cette, cette petite ouais. crête, justement, on va rester à la cuisson. Là. Non, il ne faut pas trop aplatir non plus, il ne faut pas avoir des choux tout plats. Mais tu peux remodeler un petit peu, tu vois, tes choux, s'ils ne sont pas trop réguliers. Et puis, donc, dernière chose qu'on va faire, on va venir rajouter du sucre perlé dessus. Tu le mets à la grosse touche, un peu partout. Oui. C'est pas que tu commences à faire non. par trois grains. Et alors il faut en mettre pas mal. Hein. Les gens ont toujours peur. Euh, en atelier, je vois bien ils en mettent deux grains et demi. Mais euh, la chouquette, c'est du sucre avec une pâte à chou, donc il faut vraiment en mettre. il ne Faut pas avoir peur. Vas-y, okay. vas-y, bon. Vas fais-toi plaisir. Et tu peux même encore en mettre plus. Mais c'est une recette souvent qui fait, qui fait peur aux gens à l'atelier, ils, ils se... La pâte à choux Oui, oh oui. c'est un genre de truc, si on quand... Il y a des gens qui, qui ont vraiment peur de faire une pâte à choux. Après, il faut toujours euh, tester. Et puis, bah, parfois, euh, ça fonctionne pas bien, mais on réessaye. Et on... Il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi ça n'a pas fonctionné euh, Qu'est-ce qui n'a pas été Et euh, voilà. Donc c'est bon. au four Au four, 210 degrés pendant plus ou moins 10 minutes. Et ensuite, on baisse son four à 180 degrés pendant oui. plus ou moins 15 minutes. Donc, au bout des 10 premières minutes, vous devez avoir votre pâte à choux qui a bien gonflé. Une fois qu'elle est bien développée et qu'on a le début du chou qui commence à dorer, alors on diminue le four à 180. 20 degrés. Okay, parti. Et je peux, je pourrais goûter pendant la cuisson. Ah non, hein. ouvrir. Oui, je peux, je peux. Pourquoi je peux pas faire ça Je mets où au, Ici. Milieu. au milieu. Voilà. Ici. Alors il faut surtout pas ouvrir euh, le four. Pourquoi je peux pas ouvrir le four Pendant la cuisson, parce que tes choux vont retomber. Oh non, voilà, il y, y a pas. Non, tant que c'est pas cuit, tant que tu n'as pas ton chou qui est bien doré, tu as un risque que ton chou retombe, et donc il faut absolument attendre au moins 25 minutes avant d'ouvrir le four. Ok, donc ça reste vraiment dedans. Maintenant. On doit surveiller ça, parce que tous les fours sont différents. Là, on a oui. mis ça dans un four gaguenot, mais tous les fours sont différents. Oui. Tant qu'il y a une chaleur tournante, c'est bien. Sur une chaleur traditionnelle, ce sera un petit peu plus compliqué, à mon avis. Euh, oui, ça dépend vraiment du four. Euh, on ne peut pas... Euh, voilà. Mais euh, généralement, on garde 210 pour commencer. Okay. Et puis on, dit oui, et oui. on surveille. On surveille. Ah ben, pas... Et puis, ça dépend aussi de la taille du chou. Alors, regarde Thomas, les choux sont bien gonflés. Maintenant, on diminue le four à 180 et on laisse encore plus ou moins 15 minutes. Il reste 17 secondes, Mélanie donc là, ils ont vraiment, vraiment bien pris. Voilà, ils sont bien dorés. On va quand même vérifier pour être sûr quand on va ouvrir euh, le la porte du four qu'ils sont bien durs euh, à l'intérieur. S'ils si sont complètement humides à l'intérieur et qu'ils sont bien cuits à l'extérieur, il faudra encore les faire un peu dessécher. Voilà. Oui, super. Ils sont durs, on peut les enlever. Ça ne brûle pas. <rire> Ça fait. <rire> et voilà Regarde, on a nos petits choux qui sont prêts. Il ne reste plus qu'à déguster. Vas-y. Tu peux les mettre en entier Oui, de en façon, c'est un petit chou plus chaud. Mmh. C'est magnifique, ça. Voilà. Et ça, donc, tu remplis. Quand, tu, quand tu dois les remplir, tu fais comment à ce moment-là Alors, soit tu fais un petit trou en dessous mmh. et tu les remplis avec une poche à douille, ou le plus simple, vous les coupez en deux, vous garnissez, vous remettez le petit chapeau. C'est délicieux. Merci beaucoup, Mélanie. Mais de rien. Avec Merci plaisir. pour cette recette. Plus de fonctionnalités du Cooking Chef, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Pinterest, Instagram. Pour plus de recettes sucrées, allez sur mon blog Maman fait un gâteau. Et t'as également une page Facebook. Voilà, une page Facebook, un Insta, un Insta voilà. tout. Partagez tout ça. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao Bisous sucrées